Bienvenue dans l'after school, l'after school, l'after school C'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah, Sarah sur BL. Et oui, aujourd'hui, tel un officier de police ultra sexy en débardeur lycra par qui on rêverait de se faire menoter contre un mur, ou inspecteur d'Eric, à vous de voir ce qui vous excite le plus, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous pensé à fermer vos fenêtres avant de partir oui. oui, oui, oui. Cool. Oui. Non, parce que je ne vais pas vous parler de fenêtres, hein. bien qu'en ce moment ils font de super promos chez la Paire. Moins 30% sur les vasistas. Vasistas Et il n'y a pas besoin d'être allemand pour en bénéficier. D'ailleurs, j'ai appris en préparant cette chronique qu'on disait vasistas et pas vasislas. Parce que moi, depuis le début, je dis vasislas. D'ailleurs, chez moi, j'ai fait installer un vasislas. C'est peut-être pour ça qu'il pleut dans mon appartement. Bref, où j'en étais La Paire. Il n'y en a pas deux. Cambriolage. Waouh On vient de faire un pyramide et personne ne s'en est aperçu. À part peut-être Patrice Lafont s'il nous écoute. Ou Pépita. Car oui, c'est bien de cambriolage dont je suis venue vous parler. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes ah bon, mmh. ah bon. Mmh. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a peut-être des cambrioleurs qui nous écoutent dans leur fourgonnette. <rire> Et ben bah moi j'ai envie de leur dire Pose ce téléviseur, Francis Et rends les bijoux Fais pas le con, Francis Tu le sais que c'est pas bien de voler. Même si c'est Kim Kardashian. <rire> non mais ça vous fait pas peur vous Un cambriolage toutes les 90 secondes C'est ouf ouais. Ouais. Ça veut dire qu'en ce moment ils sont peut-être chez toi, ou chez oh toi, non. Ou... non pas chez toi Sarah. Ouais, ouais. <rire> toi, toi je sens que t'es plutôt le genre de nana à avoir un Doberman chez elle qui crie famine. <rire> ou une concierge poilue, ce qui est tout aussi dissuasif. Elle est portugaise <rire> C'est ce que je viens de dire <rire> Moi je vous parle de ça parce que j'ai été victime d'un cambriolage il y a trois semaines. Ouais. Enfin non, c'était une tentative de cambriolage parce qu'ils n'ont rien volé, parce qu'en fait j'étais là. <rire> Ouais. Après ils auraient pu me voler moi pour revendre mes organes, mais franchement ils auraient pas fait une bonne affaire. J'ai le côlon très irrité une toute petite vessie. J'ai une autonomie d'environ une heure. D'ailleurs je viens de me faire dessus. Non vous inquiétez pas, ça sèche vite. Bref, je vous explique ce qui s'est passé, j'étais tranquillement chez moi sur mon canapé en train de lire un livre avec des pages, lorsque tout à coup je vois quelqu'un dans ma salle de bain. Un quart de seconde j'ai cru que c'était l'ouvrier d'à côté, mais ça c'est parce que je regarde trop de films porno, et en fait pas du tout, non c'était un cambrioleur, Sans doute tout attirée par l'odeur alléchante de mon bac à linchal, à ce moment-là je cours vers lui, telle une athlète de haut niveau qui ne se serait pas entraînée depuis toujours, et je lui dis « Toi, qu'est-ce que tu fous chez moi ?». Alors, le mec ne s'appelle pas « Toi ah. ah. ». C'est juste que je ne connaissais pas Merci. son prénom. Mais j'ai dû l'impressionner parce qu'il a pris la fuite par le vasislas que j'avais <rire> laissé ouvert. À ce moment-là, mon premier réflexe a été de vérifier que toutes mes petites culottes étaient saines et sauves enfin scène, façon de parler, et de refermer mon vasislas. Allez. Tout s'est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de voir à quoi ressemblait mon agresseur. Je sais juste qu'il avait une queue de cheval et des sentiagues. Dix minutes plus tard, les flics sont venus m'interroger. Conclusion de l'enquête, la victime, c'est-à-dire moi, agressée par le sosie de Francis Lalanne ou Francis Lalanne lui-même, aurait dû se faire installer un vasistas au lieu d'un vasislas et apprendre l'allemand. Nous lui recommandons donc le modèle La Père Michel. Merci qui Merci la police oui, Merci.